Je m'appelle Elodie. je suis assistante de gestion chez Willow depuis novembre 2013. Je fais de la comptabilité, de la gestion des achats, de la veille juridique, des ressources humaines, de la, du suivi qualité, de la relation fournisseur du community management. Ce qui a changé au niveau de l'entreprise, alors nos méthodes de travail qui ont évolué euh, surtout depuis qu'on a euh, démarré notre démarche qualité en, en 2015 et puis euh, nos préoccupations en matière de RSE. Ce qui n'a pas changé et n'est pas prêt de changer, je pense, c'est le dynamisme qu'il y a dans cette entreprise et la foi que chacun de nous à dans cette entreprise parce que c'est pas juste un travail, c'est un investissement. Je vois un renouvellement du digital label, j'y crois très très fort, beaucoup de travail et puis une équipe qui grandit.